Sur la vie à ma mère Que si y en a un de vous deux ici cite l'alphabet Je lui prends la Play 5 et le téléphone A, B, C, D, E, F, H, G, J, G, K, N, N, O, P, Y, Z, Q A, B, C, D, E, F, G, A, Y, Z, Q gagez vous y la police yeah <rire> ah Ils sont partis <rire> oh <rire> Vous là là, elle est en cours. Là, elle est en cours. Attendez, je recule. Non mais c'est une blague. On va voir si tu as bien retenu la leçon. Ouais. D'accord. Parce oui. que tu vas venir habiter à Marseille. Oui. Donc faut parler comme nous. Ok. Faut pas mettre ton accent créné de soissons, d'accord est beau mon Non, il est bon, accent non, bon, tu veux du pain Oui. Non, il faut le dire. Tu veux du pain du pain. Du, ping. Voilà. Non, du, du, ping. du pain du pain Voilà, non, pas du pain Du pain Du pain Voilà, c'est tarpain bon <rire> Ça m'a marre C'est tarpain bon Non, c'est tarpain Tarpain Voilà Tarpain C'est tarpain bon T'es dendon. dendon Non, pas T'es un dendon T'es Voilà. dendon T'es un dendon Un dendon. Dendon. dendon Voilà On <rire> de fatiguer fat... euh, Non, j'ai bien dormi <rire> You got this, let's go, let's go, come on. Come on. There you go. Come on, you got this. All the way down. Oh. I'm so sorry. I know mais ça il m'a Ok, donc là il y a des jeunes près de ma voiture. Je vais activer la fonctionnalité alarme. Oh il s'approche, c'est bien. 3, 2. Ah, t'as joué le sonnet pour bien entendre. Je la démarre, non copine elle a voulu on faire la baisse hey, hey. <rire> euh, tu crois que je vais sauter sur toi tu allez à la chassette <rire> <rire> mais c'est <Sénégal. rire> arrêtez je suis bloquée <rire> regardez pour vous prouver que c'est haut là on dirait pas mais je vous jure que c'est haut <rire> vas-y Non non non, non Nourine, non, non, non, non. non, non. non, non. <laughs> je parler en non, maintenant. C'est bon? Oui. Oui. Ouais. non, C'est la l'hommear, c'est la halma. C'est <laughs> la c'est la halma. Je savais pas sur quel son faire, mais j'avais envie de faire un TikTok, donc la vie de ma mère c'est un TikTok. Y a pas de son, c'est moi le son. Thank <laughs> TikTok on est d'accord cette banane elle est moche etc Elle est pas du tout belle on est bien d'accord Pourtant regardez bien si je l'ouvre bah la banane elle est tout simplement Intacte elle est super belle de l'intérieur Regardez voilà elle est super belle Et eh ben bah, moi je suis comme cette banane je suis peut-être moche mais j'ai un bon cœur Donc ah les deux. <rire> Le couvre-feu, il est dans 10 minutes. Et en fait, c'est le bordel dehors. On n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Chérie, on ne sera jamais à 18h à la maison. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vous qui avez oublié quelque chose. Les pailles, il me dit oh baissez l'attour, je dis non c'est vous baissez Dato !» Et c'est pas il commence à me cracher dessus fou. Je dis ah vous me crachez dessus, je le recrache dessus fou. Et là il commence à me faire Ouh, quel gamin. Bravo. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous renseigner peut-être? Oui, j'ai fait un petit jean en vitrine. J'aimerais savoir si vous l'avez dans ma taille. Mortable, <rire> La taille me paraît un petit peu petite. Je pourrais peut-être vous le proposer en taille au-dessus, non Ah non, certainement pas. Je prévu de faire l'origine comme j'aime, vous savez, pour perdre un peu de poids. Donc il faut qu'il soit bien moulant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans ce cas, restez sur cette taille-là. Bon, du coup, je vais le retirer <rire> <rire> tu, tu... Ah, oui. oh. Bon papa il y a une question pour toi Quel est le mot arabe Où il y a le plus de i Chaud. S'il vous plaît, on l'a moi, percer, J'en ai marre d'aller à l'intérim. J'en ai marre, on me dit va, 56, ça, alors j'ai plus de force à 6h. Tu... <rire> Quoi que je poste, je fais zéro vue. C'est génial d'avoir un TikTok comme ça où tu peux dire tout ce que tu veux, personne t'entend. Puis <rire> c'est l'anniversaire à ma petite cousine. Elle a ses 50 Je 50 ans Babadi, babadi, est-ce qu'il s'aime Non, parce qu'en fait, là, j'étais en train de m'interroger, là, et je me disais, peut-être que je pouvais m'énerver quand même. Peut-être je peux dire mais vous êtes un enculé en fait. En ce moment la mode c'est les baptos qui parlent l'arabe. Machala. Mais t'es trop machala quoi. Bah alors pourquoi tu parles le français Vous pourquoi je la garde Alors voilà je fais une annonce, ma collègue Marine elle est à la recherche de son Omar ouais. euh, Pas Omar, euh, Omar si, Omar euh, le, le crabe là Pour euh, se tenir les pinces, je vous la présente Voilà. Bonjour à tous <rire> oh, C'est vendeur, c'est vendeur Donc Marine, 25 ans, célibataire euh, C'est le Covid donc les rencontres sont difficiles Elle cherche un homme bien, rigolo tu prends euh... une comme là-dessus. Euh... Ouais, t'inquiète, tu me verras des choses. N'hésitez pas, écrivez-moi, écrivez-moi. Elle est très gentille, elle est. On peut se faire des rivières sauvages. On même plus rigoler.